Et les jeunes sont euh, les, les grands oubliés on va dire, de, la, de ces dernières années, euh, avec des politiques économiques qui les ont euh, directement euh, touchés. Et donc, ils sont très, très sensibles à ces, euh, à ces propositions et à cette euh, volonté de euh, créer on va dire, un, un futur différent euh, en utilisant toutes les possibilités que nous donne l'Union européenne, et euh, quitte à la changer, s'il faut, faut la changer. Merci.